Je suis un homme de parole, je vous avais juré qu'à un moment j'allais décorer le fond. Nous y voici Un superbe patchwork de maillots et de une de l'OL. Un petit néon qui n'est pas allumé parce que j'ai jeté le carton tout en enlevant la prise qui permettait de le faire. Et enfin, un petit tableau que vous connaissez déjà et que je cache. Bon, c'est toujours pas parfait mais ça fait un petit peu moins vide, un petit peu Guantanamo. On se retrouve aujourd'hui dans une semaine de foot contrasté. Vous avez vu le même la Confuse de Stonks en mode tu sais pas trop si t'es content ou pas. C'est ce que l'Olympique Lyonnais m'inflige ces derniers temps. Victoire contre Paris, défaite contre Nantes la autre victoire. Histoire contre je ne comprends plus rien, les mecs. Mais écoutez, on essaye de naviguer notre petit bateau et de toujours y croire, c'est le but d'un supporter. On aime bien le football, on aime également les threads. Petite vidéos toujours un peu repos au milieu de projets un petit peu plus gros comme les villes de France ou les vidéos histoire. Ça me fume parce que c'est temps, Il y a des mecs qui vont faire ouais Zach, un petit peu facile quand même les threads. Oui totalement, totalement. Mais c'est divertissant et ça permet de prendre une petite bouffée d'air de temps en temps. On se retrouve aujourd'hui pour le thread de Mbappinio7, les mecs j'aime bien, ils ont toujours vraiment des, des arrobas Twitter qui font rêver C'est le thread des snap foot les plus drôles Dédicace à lui, je l'ai bien entendu, DM, il m'a autorisé de le faire Donc c'est toujours cool, regardons un petit peu ça Donc ce sera pas du foot professionnel Mais ça permet de rappeler de bons souvenirs Au souvenir de la jeunesse Let's go On commence par ce classique. <rire> en plein milieu du ramadan, toujours Je crois qu'on l'avait déjà vu dans un précédent thread Mais le FC musulman versus FC chrétien C'est toujours la folie ça <rire> la frappe... fini, Je suis pas fini pour le musulmans. La <rire> les réactions de Zinzan 3-2 pour les chrétiens, c'est chaud C'est chaud Les chrétiens Les chrétiens, chrétiens. 3-2 pour les chrétiens, petit émoji comme ça, mais... <rire> C'est pour me fumer. Vraiment, les cités de France, elles ont des talents. Elles ont des talents. Et cette capacité de temps en temps à faire genre des cannes, des quartiers ou alors des matchs à thème diverses et variées tout en se vanant Et de temps en temps, tu vois, en donnant des trucs bah, drôles comme ça sans forcément de, de, de seum ou quoi. Bah, je trouve c'est plutôt pas mal. C'est marrant. Jésus, et ce truc re... Jésus Il me fume. Allez Les <laughs> chrétiens <laughs> <rire> les chrétiens, qu'est-ce qui s'est passé, les mecs? Euh, bon, 5 rendez-vous slim. Let's go. <rire> Le mec, qui fait des propagandes en plein milieu de vidéos. En oh, plus, heureusement, ça, c'est un classique du snap foot, c'est vraiment énervé. Oh non! Qui se rappelle de celle-ci? Ça, ça. Ah, c'est les cons, ils parlent mal, ça. Ça, ça, j'écrirai dans mon livre un jour. Les gens qui vont mettre des grands darons, qui vont mettre des coups de pression sur des terrains amateurs à des enfants de 16 ans. Ah, 50 euros, tu, tu veux nous rentrer ici, là, casse-toi, là. Oh, frérot, arrête. Arrête de faire l'arbi du coin là Va à la chicha là, enculé là. Non. Allez, Samira, viens par là, Samira Allez Samira, viens ici Samira Vous avez payé votre licence, 250 euros C'est des bâtards Vous avez payé votre licence, 250 euros, bande <rire> de con Vende d'imbécile, vous payez vos licences, vous êtes être gens du PSG là non. Allez au vestiaire là, vous êtes avez... Oh Mais attends, mais euh, euh, c'est quoi ce contours là c'est ces quoi ce contours là C'est quoi ce contour là Oui, mon gars, c'est quoi ça putain! Snapchat, c'est méchant! Snapchat, c'est méchant! Je vous dis, il y a un avant et un après avec cette application. Même pour être honnête avec vous, je pense qu'il y a des villes qui ont eu leur leur, euh, fonctionnement bouleversé par Snapchat. C'est-à-dire des gens qui, pour les caméras, se sont mis à faire des dingueries qu'ils n'auraient jamais fait auquel cas, tu vois. Et là, c'est pareil. Session van d'une équipe qui passe. Bon, vas-y, il euh, n'y a pas de violence ou quoi, tu vois. C'est juste, c'est, bon, voilà. C'est match à extérieur, on va dire, c'est à pression, quoi. Mais jamais il t'aurait envoyé ce niveau de van s'il avait pas son petit Snap tout content, tout machin, là. Et les gars, c'est des jeunes. J'en parlerai un jour. Moi, je me rappelle, j'étais allé voir le FC Pied Carré, les frérots, l'an dernier. Et il y avait un joueur. Je sais plus si c'était un joueur, de quelle équipe, etc. Il était en train de jouer. Et il y avait son daron avec une canette de bière en train d'hurler à 11h35. « What's Ouais, non Les terrains de foot amateur, les amis, il y a du beau et du moins beau de temps en temps, ça... Ah, Comme ils l'ont dit, le pire c'est que tu peux rien dire. Bah non, tu peux rien dire dans ces cas-là. Bon, c'est les pressions des matchs exter, on va dire. Bon. Allez, celui-là, pour le coup, premier du trade que je ne connais pas. C'est là le... <rire> <rire> Oh, le niveau de faute insupportable T'as envie de le balayer T'as envie de le balayer, c'est quoi ça non, non, non, non, non, non, non, non. J'ai toujours été fervent du beau jeu, des beaux drives, des machins. Je suis pas d'accord avec les mecs qui disent « Ouais, les Neymar ou quoi, quand ils drips, c'est des provocations, faut leur casser les genoux et tout. » C'est là, fais-le Disons que là, je suis en train de revoir un peu ma position. Non, là, c'est du footage de gueule. Mais là, c'est difficile, parce qu'on va vaner du football amateur et du football au global, alors que moi, mes capacités de football... Un tacle quoi Et une pointe de vitesse à 8 km heure Mais plus sérieusement, le niveau de dribble provoquant la cassade, ah c'est marrant, c'est marrant, on aime bien. Oh là là là là La poteau de corner, quelqu'un qui déboule sur l'aile Eh, hey, voilà, il fait moi rêver Allez, vas-y On dedans, fais moi rêver Envoie Et, tcha, Qu'as-tu... You... <rire> Avec son coéquipier <rire> qui s'écroule <rire> Dans sa tête c'était pire Dans sa tête c'était pire Il s'est dit, ah les petits décalages, centre propre frérot Non mais avoir le coéquipier qui est Bon là il fait moi rêver La tête d'en fait moi rêver Ah oh, les commentaires hey. de Ciao. Zaza tu... <rire> <rire> Allez, on, on essuie un peu, je suis vraiment très bon public, hein. vraiment c'est la folie Il est threads comme ça, de pouvoir rigoler pour trois fois rien, on aime bien Attention, attention, attention, pas, pas, pas, non c'est R7 Attends... Right to right. Right to right. Oh là C'est oh, oh, oh, oh. Ah, quoi ça Oh là là là là, c'est quoi ces passements de jambes Oh là non oh, c'est oh, oh, oh. oh. oh. oh. Il y a un truc. Il y a un truc. Les grandes jambes. Non mais le frère il joue avec des URH ou quoi C'est quoi C'est quoi ces baskets ah, pas adaptées à, à la pratique oh, du football là. Oh, oh, oh, non, il oh, est pas non, trop, il trop chaud. chaud. Il voit la camion. Mais vous voyez, c'est genre des gens assez longilignes, un avec des grandes jambes, et ils sont là, ils déploient leurs grands compas. Et bah, et bah c'est ça un peu. Et vraiment, c'est ah, ça. Le vraiment, il fait des gestes bien amples, ah bien amples. Bien ah amples, tes mains. Waouh les salades. Je dis ça, il me fait tourner, moi. Ah, moi, franchement, je te dis, tu me mets en un contrat con, lui, c'est chaîne freestyle. Vraiment, je me fais détruire. Oh, les gamins, gros Berto Carlos. Dis-moi qui frappe ça fort. Fais-moi rêver. Vraiment, un but, ça me ferait kiffer. Oh, voilà yabi du... ah Mon gars! Ah, le frérot, il a la tête. Il est heureux là, il est très content. Il est très content. Mais non, non, je suis content pour Je suis content. Pour lui, ça me fait chaud au coeur. Me dites pas qu'à ce moment-là de la vidéo, vous êtes pas content pour lui qu'il est marqué. Et hey, vraiment, je suis avec toi, mon gars. Ils ont dit, Roberto Carlos, bim, frappasse. Je crois qu'il tire côté gardien en plus. Boum. Oh là là, le rebond, le rebond terrible, le rebond terrible ça donne envie de refaire du foot amateur, je vous cache pas. Putain, je sais pas si sur Paris il y a moyen de, de, de, de Allez, tu sais quoi Est-ce qu'il y a moyen de vous me dites hein dans les commentaires quoi moi j'habite à Clichy dans le 92. Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour l'an prochain de s'inscrire dans un club de foot mais un truc comme ça, tu vois pas forcément du big terrain ou des gens qui se prennent trop au sérieux, tu vois. Et là, un petit entraînement, un petit match de temps en temps, j'avoue. On est preneur, tu as pas du five, hein foot, ça donne envie de jouer, là. Oh là, Lille, Oh là là là là là là. Déjà, déjà, pause. Toutes les conditions sont réunies pour un snap de légende. Un milliard d'émojis, des reprises de partout, une faute d'orthographe dans un nom propre, c'est parti. Totem. Qu'est-ce qu'il fait Dis-le. il s'appelle Babou. la personne qui tique, la carrière finie. Oh, ta carrière finie, Il y a Babou qui est là <rire> Il fait du chien qui fait de la sorcellerie. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Moi ouais, ça me rappelle une vidéo, je pense que ça a été vraiment assez connu. Je crois que c'était dans un championnat africain, un truc comme ça. Et il y avait un gardien, il avait mis une sorte de gris-gris ou une sorte de merde vers le poteau de corner pour genre faire rater des pénaltys, tu vois. Et je me rappelle qu'il s'était fait courser par les joueurs adverses et tout, machin, ça avait donné une sorte de, de, de, de, de, de truc complètement décousu, c'était n'importe quoi. Bien sûr, on ne cautionne pas ces choses, mais waouh donc là ça a tapé le poteau et l'action d'après, regardez, il y a un joueur adverse qui va vers la cage, donc il se précipite et il met une sorte, il fait une sorte de chose sur la ligne et il se fait courir après par tout le monde. Genre sorcellerie en plein match, tu vois. Il se fait courir après par tout le monde et tout. Et il, en fait il enlève une sorte de gris-gris, je crois. Et donc en fait il y a une sorte de gris-gris, je crois, mis par le gardien et lui il fonce et il l'enlève et ça, ça fait une... Voilà, regardez, regardez. Il va au poteau là il récupère, une il sorte pas d'amulette ou de merde que le gardien a mis. Et vu qu'en fait son équipe allait touché plein les poteaux, tout ça machin, il pense oh, vraiment c'est lunaire, Il se fait courir après et tout, c'est what the fuck. Vous avez jamais vu cette vidéo C'est dinguerie vraiment. Les joueurs district, c'est ça votre problème. Attends, qu'est-ce qui se passe <rire> Mais t'as pas 24 amasseurs de balles pour t'en donner une rapide. Faut qu'il y il court. C'est une minute 30 de perdu là. Qu'est-ce qui fait Ah <rire> Oh les chiens eh, Dans les commentaires, qui a déjà fait ça Qui a déjà fait ça Mais non, non, la manière, l'aisance dont il l'a fait, c'est sûr que c'est quelque chose qui est démocratisé. Non, ça va pas. Oh, 5 Tu vas faire quoi là Tu vas voir. Là, je vais au cage. Après, je vais, je vais sortir de cage. Je vais mettre 5 direct. 5 quoi 5 Non, non, 5 c'est petit. La dernière fois, je mets 5 lupiers. Je mets 6 lupiers. On dit quoi quand tu plais. Quoi quand tu plais. Mais Trima, ça se dit même pas. <rire> là tu rentres sur le terrain, tu vas faire quoi. Il même pas que il dit, quand tu plais c'est lui-pied. Ouais, bah, pourquoi pas, hein Pourquoi pas Oh là Non pas lui. Qu'est-ce qu'il se passe Ah tu perds tes moyens Ah le, ah, le tireur de couvre oh, En 20 secondes, comment tu peux autant flopper Déjà la pression pour tirer ton ton couvrant, le ballon, il te revient, voilà <rire> Ah non, jouer en Ile-de-France, c'est compliqué. Mais tu m'étonnes que l'Ile-de-France elle sorte autant de cracks en réalité. Quand on prend les facteurs, pourquoi est-ce que l'Ile-de-France sort autant de cracks comme ça à très haut niveau Bon, déjà, il y a 10 millions d'habitants. Il y a une pratique du football exacerbée, mais c'est normal. Ceux qui vont au plus haut niveau, c'est ceux qui ont dû traverser tout ça. T'arrives au plus haut niveau, t'as déjà un mental d'acier. T'as déjà un mental de foot T'as traversé des épreuves, du, du foutage de gueule, des coups de pression, des machins. Tu m'étonnes, c'est une région de zinzin. Ouais oh là, oh là. Ouais oh là, on est sur ouais le technicien. Là, lui, lui ouais c'est. Merde, je t'ai pas vu En plus, il a le, le bonnet qui va avec Ça, c'est le bonnet des gens qui ne lâchent pas la balle, ça Mais non Mais non oh, oh, les gamins Ouais Oh, les gamins non, non, ça, ça, Déjà, il a le bonnet du technicien Il a dégaine, il oh, court Vraiment Il rend fou Ceux qui ont ce bonnet ceux qui ont ce bonnet ils ont un nerf c'est comme genre euh, les bottes de lucidité sur lol tu vois Genre ils ont moins 30% de chance de te donner le ballon Eux c'est vraiment <rire> des chiens avec le bonnet qui vole en plus En plus ils volent pourquoi Parce qu'il est à peine mis Eux c'est tout pour le flow c'est comme si genre je posais la casquette comme ça Vraiment le c'est cet équivalent là, c'est des bâtards. Ces gens là, là un peu techniciens, mes couilles, mais qui donnent jamais le ballon, on vous déteste. Toujours très marrant de faire des petits threads, J'espère que ça vous a plu. C'est le cas comme d'habitude. Vous avez les commentaires pour vous. Quand vous envoyez un marrant, un truc qui passe ou quoi, n'hésitez pas. C'est avec grand grand plaisir. Et puis on peut se faire ça au oh, calme au oh, calme. Attends attends attends. Comment t'as pu oublier Adèle? Adèle vient. Ah non je l'ai déjà vu. Il va envoyer le couffrant dans la dans la lune. Moi, quand j'étais gamin, je faisais aussi du foot. Et genre, j'avais pris une faute. Genre, on m'avait fait une faute que j'avais pas aimé. La fois d'après, j'ai fait une faute sur un gars. Genre, il courait, j'ai foncé genou en avant, je l'ai dégommé et j'ai subi ça. Zach, Zach, viens Mais c'est l'arbitre, de changement. Vas-y, va, va J'étais horrible, vraiment, j'étais horrible. Bon, les amis, j'espère que vous avez passé quand même une bonne vidéo, que vous avez pu rire un petit peu de divertissement au calme pour ma part, on se retrouve. pour la prochaine et je vous dis ciao, ciao Peut-être que le néon s'allumera.